Bonjour, ici Gilles. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une phrase blues. Alors c'est un extrait d'un cours complet sur les phrases blues et euh, cela va vous permettre eh bien, de vous approprier euh, un élément que vous allez pouvoir utiliser dans votre jeu piano pour colorer votre jeu, pour le rendre bluesy ou même pour improviser tout simplement sur un blues. C'est parti Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir différentes phrases blues que vous allez pouvoir vous approprier pour apporter finalement des touches bluesy à votre jeu, ces phrases elles sont facilement adaptables dans différents styles, dans le jazz, dans le blues évidemment, euh, sur un accord 7, mais également sur le premier degré d'une tonalité, par exemple, même si vous êtes dans un style pop, euh, rock ou encore euh, country, voilà donc euh, ça va s'adapter pour rendre votre jeu bluesy. Donc, et bien sûr, il y a le fait que vous pouvez aussi évidemment l'utiliser dans un blues pour euh, vos improvisations et pour jouer donc, dans une grille de blues. Donc, on va principalement voir des phrases blues sur, des accords, sur un accord de Do septième, pour l'exemple. Bien sûr, on verra aussi comment on fait pour transposer, puisque le but aussi, c'est que vous puissiez faire un travail de transposition pour être à l'aise, quelle que soit la tonalité. Alors, ces phrases, elles sont principalement basées sur euh, la gamme blues. Donc, pour Do, c'est Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol, Do. Mais également sur la gamme pentatonique majeure, euh, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Sol, La, qui est euh, finalement, euh, pour euh, l'accord de Do7, la gamme qui va correspondre donc, pour improviser sur un Do7. C'est-à-dire euh, que sur un accord 7, vous pouvez utiliser euh, eh bien, la gamme majeure correspondante à l'accord. Donc là, ça va être la, la gamme de Do majeure pour l'accord de Do7. Et on va utiliser également une blue note ici. Donc euh, la blue note, elle est à la fois sur la gamme blues, c'est le Fa dièse. Et sur la majeure, ça va être le Ré dièse. Donc en fait, toutes les phrases qu'on va voir sont basées sur, ces, sur un mélange de ces deux gammes-là. Donc voici la première phrase. Pareil sur Do7. Et euh, il commence encore une fois sur la, croche, la dernière croche juste avant. Euh, donc... Euh la mesure. Donc ça nous fait ça. 1, 2, 3, 4... Voilà, donc ici, on fait euh, des notes comme ça, poggiature Donc on va glisser donc pouce sur le sol, ensuite on va glisser le deuxième doigt et le quatrième doigt, du Mi bémol et du euh, Sol bémol vers le euh, Mi bécart et le Sol. On pourrait dire plutôt Ré dièse, Fa dièse, parce qu'on va glisser vers le haut. Donc. Ensuite, on fait Fa la avec 3,5. On revient sur Mi sol, avec 2,4. Ensuite, 2 3 sur Mi bémol et Sol bémol. Donc... Ensuite, on peut faire euh, par exemple un 3 sur ré Fa et un 2 sur do mi, et c'est que, que des croches. Alors, on pourrait faire glisser uniquement le mi bémol vers le mi et garder le sol comme ça, c'est une autre possibilité donc. 1, 2, 3, 4. A vous de jouer pour cette phrase. Alors je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin pour apprendre le blues, des phrases blues, comment euh, comprendre ce que vous jouez pour improviser, accompagner ou même composer euh, vous-même votre propre blues, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche euh, à l'écran ou dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo